Hello mes perfections. Le faux sang, un élément indispensable, que ce soit pour la boisson, ou pour le make-up. Et soyons honnêtes, c'est tellement bon. Pas... Or le faux sang de qualité, c'est pas vraiment donné. Voici donc 5 astuces pour faire tes propres faux sang. C'est parti On va commencer par un sang épais foncé. Pour cela, j'ai mis une cuillère de miel dans un récipient. Et avec un cure-dent, je rajoute petit à petit des colorants alimentaires. D'abord le bleu pour foncer le mélange, ce qui va nous donner une espèce de bouillie verte. Et ensuite le colorant rouge. Et là, j'ai mis une grosse goutte. Ensuite, c'est à toi de doser tes colorants pour avoir la couleur que tu souhaites. On va voir ce que ça donne sur la peau humaine Ou vampirique Déjà il a une super belle Viscosité Regarde moi ça C'est joli hein C'est vraiment un beau sang noir celui-là Un beau sang foncé Donc un sang légèrement séché. Et en plus, ce sang est comestible, tu peux l'utiliser au niveau de la bouche. Ensuite, on passe à un sang épais plus clair. Pour cela, on reprend la même base que pour le sang épais foncé, c'est-à-dire une cuillère de miel. Mais on va utiliser des fards à paupières pour donner la couleur. Bien sûr, celui-là n'est pas comestible du fait des pigments. Il est plus rouge toujours une belle texture bien visqueuse donc si on met sur notre poignée elle est magnifique celui-là oula par contre il tâche puis on passe au sang frais Encore une fois, on va utiliser une cuillère de miel Et cette fois-ci, on va y ajouter une cuillère de glycérine pour donner quelque chose de plus liquide Pour colorer, j'ai utilisé de l'extrait de café Et du colorant alimentaire rouge Ce qui nous donne un magnifique sang frais avec une belle couleur Pour épicer un peu cela, j'ai ajouté du thé noir pour former de grosses croûtes dans mon sang frais Avec les, les morceaux de thé, ça donne quelque chose de, de croûte. Très sexy. C'est vraiment pas mal. Une belle couleur. Alors, est-ce que ça tâche Non, pas plus que ça, ça va être facilement. Si tu préfères des croûtes plus fines, tu peux rajouter du café. Donc il y a vraiment des bons gros morceaux dedans à mettre sur des croûtes un peu euh, fraîches toutes pourrissantes pour faire quelques belles croûtes dégueulasses donc des croûtes plus fines qu'avec le thé mais c'est quand même très distingué Hop, on peut enlever facilement avec un sopalin. Ça vous fait en même temps un petit gommage de la peau. Enfin, on passe au sang liquide. Pour cela, j'ai mis une cuillère de farine avec un petit peu d'eau chaude pour que la farine se dilue bien. Pour la couleur, c'est un peu plus complexe. J'ai utilisé de l'extrait de café, du colorant alimentaire rouge. du colorant alimentaire bleu, du jaune, vu que j'avais trop de volume, j'ai enlevé la moitié de ma mixture pour économiser du colorant alimentaire. Et j'ai rajouté certains colorants pour avoir vraiment la couleur que je souhaitais. On obtient un sang bien liquide qui crée de belles couleurs il permet plus de faire de belles éclaboussures. Pour cela, on se munit d'une brosse à dents. On trempe un petit peu dans la mixture. Et c'est parti Plus on veut des grosses gouttes, plus on rapproche la brosse à dents de notre visage, ou alors tout simplement par un gros coup de brosse à dents pour avoir des grosses gouttes. Voilà ce que ces différents faux peuvent donner, allant du sang coagulé au sang liquide, plus ou moins foncé au plus clair. Tu peux t'amuser à mixer différentes couleurs de sang pour avoir quelque chose de plus réaliste. Et à t'éclabousser un peu de sang partout grâce au sang liquide. N'oublie surtout pas de bien t'hydrater. Oh, C'est tellement délicat. N'hésite pas à mettre plein de pouces bleus si tu as aimé cette vidéo. à t'abonner à la Perfect Family. Et je te fais d'énormes bisous ensanglantés. A très vite